Bonjour, je suis Pauline. Et moi, c'est Nicolas. Dans cette série de vidéos nous allons vous emmener découvrir en français les situations les plus courantes de la vie quotidienne. Soyez nombreux à nous suivre, surtout ne ratez aucun épisode. Pour cela, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas la cloche pour recevoir toutes les notifications. Situation 1. Au restaurant. C'est quel étage C'est au troisième. Qu'est-ce que tu as Tu t'impatientes ou quoi Grave. Je meurs de faim. Ça y est, on y est Qu'est-ce que tu veux comme entrée Comme entrée je prends de la soupe et toi Moi, je prends de la salade verte. Concernant le plat principal je prends du steak tartare. Parfait, moi je prends du steak tartare également, tape 5. Bonjour, vous êtes les bienvenus. Le menu chez nous est un QR code. Est-ce que vous avez choisi vos plats Oui. S'il vous plaît, je voudrais comme entrée une salade verte. Et moi, je voudrais une soupe s'il vous plaît. Et pour le plat principal de steak tartare. Merci. Quelle cuisson pour la viande. Bien cuite. Moi je le prends à point. Et pour l'accompagnement. Moi, du riz s'il vous plaît. Avez-vous choisi votre dessert Oui, je vais prendre une salade de fruits. Et moi, comme accompagnement des frites et pour le dessert une tartelette au citron. Avec une bouteille d'eau minérale s'il vous plaît. C'est noté. Enfin, je me suis rassasié. Ah c'est vrai, c'était très bon. Ah oui, je confirme. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Le ventre rempli, je te laisse décider. Ah ah, ah, ah, ah, ah.